L'Assemblée de ce jour avait pour objet de faire le bilan de l'exécution du tarif de charge de la Fondacicette. Ce bilan a été fait par le ministre national de Saty Bajo. Il faut savoir que la Fondacicette avait saisi le gouvernement durant la période de vacances pour que certains conseillants puissent trouver des solutions, notamment les situations de qui devaient être régularisées, l'augmentation des concours internes, le paiement des rappels de solde, l'octroi de la prime pour lui-même, de la pension dans le nouveau système rémunération bien entendu la construction des salles de classe. La régulation également des nominations des chefs d'établissement et des autres administratifs au niveau du ministère de l'éducation nationale. Il ressort de ce bilan que si nous pouvons peut-être tirer une satisfaction mitigée, c'est en termes de nomination des chefs d'établissement. Je veux dire que ces nominations, nous voudrions bien le savoir si ces nominations répondent réellement aux normes. Nous voulons donc ici que le décret... Le euh, ces nouveaux chefs d'établissement soit publié parce que la loi est claire. En matière de nomination, c'est un décret écrit par le Conseil de l'Église conformément à l'article 20 de la Constitution, la et et l'article 63 de la loi 41, pour Portant statut particulier, pourtant statut de particulier des fonctionnaires. Donc nous demandons à ce que le décret soit publié et qu'on ne s'arrête pas seulement au, au niveau de nomination des chefs d'établissement, mais également d'autres responsables, notamment les directeurs de la policiale, les chefs des circonscriptions et que les erreurs remarquées, notamment les boulons, les personnes décédées et une même personne qui est nommée à la fois deux postes différents, que toutes ces erreurs-là, également soient corrigées. Par rapport aux autres points, le bilan est négatif parce que le gouvernement n'a apporté aucune réponse. En matière de construction des salles et de classe, nous apprenons, par rapport au programme intégré du euh, système éducatif, c'est-à-dire l'OPIS, qu'il y a certains, chefs, euh, certains établissements qui ont été réhabilités et d'autres qui ont vu le jour. Nous avons, nous avons espéré que les 617 salles de classe, parce que nous avons entendu le ministre parler hier que ces établissements qui seraient au nombre de 25, c'est des établissements qui sont réellement équipés en laboratoire, qui sont équipés en bibliothèque, qui sont également équipés en plateau technique en matière euh, de sport. Mais pour nous, le bilan est infime, parce que lorsque nous remontons aux états généraux de 2010, le gouvernement aurait pu mieux faire depuis fort longtemps. Et nous avons également abordé les questions d'actualité notamment la question de la mutuelle du secteur de éducation. La mutuelle relève l'autogestion. Donc, s'il y a une mutuelle qui va être créée, ça va être l'affaire des enseignants, gérée par les enseignants. Et il n'est pas question qu'il y ait un intermédiaire gouvernemental. Donc, dès lors qu'il y aura un intermédiaire gouvernemental, et sentant les vérités de ce gouvernement, qui pourrait certainement faire en sorte que des cotisations soient imposées dans des conditions où les enseignants ne se seraient pas prononcés librement par rapport à cette mutuelle. L'Assemblée générale s'est prononcée contre la mise en place... De cette en ce qui concerne donc euh, la COVID, notamment le vaccin, qui assurément est en train d'être rendu obligatoire par le gouvernement, l'Assemblée générale s'est prononcée pour l'ognette, non au vaccin obligatoire, non à la vaccination obligatoire, en se, euh, en, en, disons, en se référant au texte international, notamment l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il voudrait que euh, Lorsqu'on va mener une expérience médicale sur un individu, qu'il y ait le libre consentement. Donc, il faudrait que les enseignants se prononcent librement pour ceux qui voudraient bien se faire vacciner. Mais les enseignants disent non à la vaccination obligatoire parce que nous voyons, nous voyons le gouvernement venir. Nous ne connaissons pas quel est le projet du gouvernement. Et en ce qui concerne donc euh, cette Covid, si réellement il y a danger, avec les différents variants, nous convenons qu'il y a danger et que le gouvernement estime qu'il y a danger. À partir de cet instant que le gouvernement revienne au confinement en fermant toutes les administrations pour que chacun préserve sa vie dans sa maison, plutôt que d'envoyer les gens à l'école, plutôt que d'envoyer les gens dans les ministères, puisque la vie est sacrée. Les enseignants optent pour la vie et non pour la mort. C'est pourquoi les enseignants ont dit non à la vaccination obligatoire, parce que nous voyons le gouvernement venir. Voilà un peu les questions ce que nous avons donc aussi abordées en dehors des questions de contenues dans le pays des charges. Donc au regard de toutes ces questions et de ce bilan qui a été dressé, les enseignants ont voté pour une grève de deux semaines réconductible. La prochaine Assemblée générale aura lieu ici, au stade de basket-ball de la Cité à le 11 octobre, à partir de 10h.